La France ne signera pas de Mercosur, et donc ça veut dire que nous nous opposerons là au déclenchement du processus. Nous savons qu'on doit faire plus. Serre une grande économie et une superpowers de supermédiaire vient avec des responsabilités. Et c'est notre duty to que notre marché unique ne does pas la déforestation dans les local communautés locales et d'autres parties du monde. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays du Mercosur, au premier titre le Brésil, qui très clairement ne s'est pas inscrit dans une trajectoire de respect de l'accord de Paris, surtout à assumer une politique de déforestation. Et donc, dans ce contexte-là, je ne signerai pas un accord avec le Mercosur.